Je vais, je vais, donc le sujet, euh, mon sujet, c'est Absolu aujourd'hui. Alors Absolu, c'est une application de gestion d'un service des sports. Euh, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter cette application-là euh, parce que bah, d'abord, je la connais très mal. Je connais très mal ses fonctionnalités. Et puis, euh, vous n'êtes pas le bon public parce que si je voulais la présenter, je la présenterais plutôt euh, au service des sports, au directeur des services des sports, au, au personnel. Euh, mon sujet aujourd'hui c'est plus euh, la transformation numérique portée par le métier, donc c'est plutôt l'approche projet, la démarche autour d'absolu. C'est de ça dont je vais vous parler. Et euh, vous montrer, essayer de vous démontrer comment les métiers ont été, euh, le métier donc c'est le service des sports tout simplement dans ce contexte là, euh, a été au, au centre de ce projet et l'est toujours. Et peut-être que c'est reproductible dans d'autres domaines. Voilà. Donc Absolu, euh, c'est euh, trois choses, hein, et elles sont un peu interdépendantes. Hein. C'est un projet qui a donné naissance à une application, et puis après à un service complet. Voilà. Et puis, c'est toujours, on est toujours euh, sur un mode projet, parce que l'application et le service fourni continuent d'évoluer, mais comme dans tous nos métiers du numérique, ce qui ne continue pas d'évoluer euh, meurt rapidement. Voilà. L'acronyme d'Absolu, c'est activité physique et sportive organisée à l'université. Et donc, ça tourne autour de la gestion, plus au-delà des activités, de la gestion complète d'un service des sports. Voilà, l'application absolue, quand même, j'en parle. Donc, elle est basée sur un socle Moodle. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous apporte toujours un, tout de suite un ensemble de fonctionnalités. On a beaucoup parlé de Moodle dans ses assises on en reparle souvent dans différents domaines. Euh, fonctionnalités de support de cours on est quand même dans de la formation hein, même si c'est le sport euh, ça a été très pratique d'ailleurs dans, dans la période de crise sanitaire euh, fonctionnalité d'interactivité euh, enseignant, étudiant, etc euh, et de communication ça c'est très important pour, pour le service des sports donc c'est une application open source, ça c'est un point important pour nous les fonctionnalités principales vous les avez là mais c'est peut-être des fonctionnalités euh, classiques euh, d'application, de gestion dans un domaine inscription, notation, présence, etc., avec une partie statistique et pilotage qui est très importante. Euh, c'est intégré au SI de l'établissement, à votre SI, potentiellement, euh, que ce repose sur des briques euh, AMU ou Cocktail. On a déjà fait les deux, donc on peut continuer dans ce sens-là. Alors là, les fonctionnalités, elles sont là, mais finalement, euh, c'est euh, les fonctionnalités au jour d'aujourd'hui. Elles évoluent d'année en année. On a une roadmap importante. Par exemple, en 2022, on va travailler sur, on travaille sur les événements, tout ce qui est événements, compétition de sport, etc., au-delà des cours. Et puis, sur la gestion des installations, euh, les, euh, les gymnases, euh, les terrains de sport, etc. C'est une, une, une mission des, des, des services des sports maintenant, importante pour eux. Euh, je vais vous présenter en trois, trois planches, là, euh, trois, trois aperçus, trois, trois écrans en absolu, mais c'est vraiment, ne cherchez pas à lire ce qu'il y a là-dessus, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Mais C'est juste pour, donner, pour dire que, voilà, à quoi ça ressemble. Ça, c'est la vue, une vue étudiant, un écran étudiant où il va dans l'offre dans de formation à gauche, ici, choisir suivant les lieux, suivant ses créneaux horaires, etc. Ce qu'il pourrait faire comme activité. Éventuellement, on va, on va lui proposer les, la partie de l'offre de formation et puis il va s'inscrire s'il y a de la disponibilité. Ça, c'est une vue enseignant avec le carnet de notes euh, par semestre, les notes, les absences, des choses comme ça. Et en ligne, on a euh, les étudiants. Et... Euh, peut-être plus intéressant, c'est un tableau de bord parce que cette fonctionnalité de tableau de bord et de pilotage, d'aide à la décision est très importante pour les services des sports. Donc là, voilà, on a le nombre de, de vœux étudiants, les inscriptions qui ont eu lieu, les inscrits. On voit d'ailleurs au passage que finalement, il ben, euh, y a deux fois plus de vœux que d'inscriptions, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de place. Et ça, c'est un, un sujet euh, intéressant. Et puis, éventuellement, c'est très paramétrable par site, géographique, etc. Voilà, c'est juste un aperçu de l'application puisque ce n'est pas le sujet vraiment. Les neuf sites équipés d'absolu actuellement, donc en 2007, ce sont les universités de Rennes. Euh, en 2018, euh, puisqu'on est en open source, Sergi euh, euh, a récupéré l'application à l'installer, l'utilise toujours aujourd'hui. Et puis en 2019, on a euh, démarré la grande aventure du, du SaaS, euh, donc sur nos serveurs, proposer ce service complet sur nos serveurs, pour Bretagne-Sun et La Rochelle, avec Francis à travailler. Je remercie au passage Francis de sa confiance ce, ce, ce, à ce moment-là, parce que finalement, ce n'était pas évident, c'était une aventure pour nous. En 2020, euh, Lyon 3 sur ses propres serveurs, absolu, et euh, Savoie-Mont-Blanc sur nos serveurs. C'était une année un peu particulière, 2020, je ne sais pas si vous en souvenez, mais euh, on a un peu hésité un moment à mener le projet, puis finalement l'université Savoie-Mont-Blanc était très motivée, très organisée, ça s'est très bien passé, même à distance, même si on ne s'est jamais déplacé là-bas. Alors que c'est ce qu'on essaie de faire en général. Et puis en 2022, cette année, Brest et Paris-Panthéon-Assas, et l'année prochaine, on espère accueillir, être en capacité d'accueillir deux à quatre euh, sites. Université, parce que je dis incapacité, parce que ça demande un certain travail. On, on veut faire les choses correctement et accompagner correctement les sites. Sinon, il vaut mieux qu'à la limite qu'ils le fassent sur qui qu s'auto héberge sur leur propre serveur. Alors le service absolu, c'est un service complet qu'on propose. Alors donc il, y a, il faut distinguer la première année des années suivantes. La, la première année, évidemment, elle est importante hein, comme dans toute démarche de ce type-là. On va accompagner l'établissement dans le premier semestre hein. on va l'aider à organiser son équipe projet on va l'aider à, à prendre en main l'application Absolu, à voir ce qu'on peut faire avec on va l'aider à adapter son organisation très important en même temps au printemps on va mettre très rapidement, très rapidement à disposition des instances d'Absolu pré-prod et prod de façon assez classique donc sur les serveurs de Rennes et puis, on va intégrer, on va travailler avec la DSI de l'établissement, de l'université, euh, sur la partie intégration à son système d'information, les étudiants, les personnels, l'authentification principalement. Voilà. Au printemps, en avril-mai, on arrive sur du paramétrage. Voilà, c'est installé, ça fonctionne, on sait comment à peu près comment ça marche euh, pour l'établissement, pour euh, mais il faut l'aider à paramétrer ça, ça. Il y a des choix fonctionnels importants à faire, des choix organisationnels, comme dans toute application de ce type-là. Mai-Juin, on arrive dans la dernière ligne droite. C'est la saisie des référentiels. Donc on saisit les cours, on saisit les créneaux, on saisit le calendrier, toutes les informations pour être prêt à démarrer à la rentrée. En été, tout le monde part en vacances. Et à la rentrée, euh, là, on a une, c'est là un petit peu, surtout en première année, que c'est un petit peu tendu parce que le jour J, à l'heure H, on ouvre les inscriptions aux étudiants. Et là, il y a toujours un rush. La première année, il n'y a pas de rush parce qu'ils ne sont pas forcément très, très au courant. Mais la deuxième année, ils sont au courant. Ils sont au courant qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, il faut quand même tenir la charge. Et puis, c'est pour ça qu'on accompagne. Là, on est très sollicité. On veut être très réactif et on accompagne. On surveille bien sûr l'exploitation et on veut accompagner parce qu'il peut toujours y avoir un problème qui se pose de différents ordres, surtout la première année. Ça, c'est la première année. C'est le service fourni la première année. Et les années suivantes, ben, on est dans quelque chose de plus classique. On fait sur toutes nos applications que les DSI savent parfaitement faire. Maintenir en condition opérationnelle, sur des serveurs d'Ali à Rennes, on sait parfaitement maintenir ça, puisque c'est nous qui l'avons euh, développé. Donc, on ne peut pas faire mieux que chez nous. Et on fournit une assistance très importante. Euh, alors, une assistance, tout de suite, c'est fonctionnel, technique, ben, tout ça. En fait, Quand on est en SaaS, ça, ça n'a plus beaucoup de sens, cette question-là. Hein. Euh, on répond aux questions des services de sport et euh, bah, en général ce sont des questions qui arrivent par la fonctionnelle euh, comment je fais pour faire tel truc comment je peux paramétrer tel machin et euh, éventuellement j'ai tel truc qui fonctionne pas Voilà. et après à nous de savoir en assistance si c'est un problème s'il y a réellement un problème technique mais comme vous le savez la plupart du temps ça n'est pas un problème purement technique qui relève de la DSI une planche un peu lourde mais c'est peut-être la plus importante parce que c'est le cœur du sujet, c'est l'organisation du projet et du service, hein, tout ça est étroitement lié. C'est comment on se répartit les rôles. Puisque vous avez bien vu qu'il y a deux acteurs majeurs, le service des sports et la DSI. Alors le service des sports, le SWAPS, il fait toute la première partie, la DSI fait le reste. Euh, vous voyez quantitativement déjà, ils font plus de choses que nous. C'est bien parce que d'ailleurs dans les DSI, on aime bien faire travailler les autres. Donc euh, ça tombe bien finalement. Ils assument d'abord la chefferie du projet absolu. Ce n'est pas la DSI qui porte ce projet-là, c'est Yann Neveu, directeur du SWAPS de Rennes, service interuniversitaire sur les universités de Rennes. C'est également le SWAPS qui assure la promotion de l'application et du service. Si euh, vous êtes intéressé par l'application, euh, vous allez trouver sur le site, le site absolue.fr euh, les contacts et vous allez très rapidement en contact avec Yann. Et il vaut mieux qu'il ait en face un directeur des sports, de service des sports, pour discuter, plutôt que la, la DSI, même si c'est pas interdit. Hein. Mais euh, je veux dire, parce que la discussion elle va être vite sur les fonctionnalités. Qu'est-ce que ça fait absolu, qu'est-ce que ça ne fait pas, etc. Donc c'est lui qui, qui fait ça, ou euh, sa collègue éventuellement. Euh, alors, c'est eux qui, toute la partie accompagnement que vous avez vu apparaître dans la première année, c'est également le service des sports qui fait ça, pour les sites en SAS, bien sûr. Euh, c'est le service des sports qui élabore toutes les documentations, guide d'utilisation, fac, mode opératoire. Nous on ne sait pas faire ça, On sait pas, on n'est pas, pas sait nous on est la DSI, on n'est pas un service des sports, on ne sait pas se servir de ça, ils sont vraiment les mieux placés pour rédiger, pour élaborer tout ça, ils savent comment ça fonctionne et ils savent ce qu'ils doivent dire à leurs collègues des autres établissements. Et le point le plus important, je l'ai mis en gras, c'est le service des sports qui fournit l'assistance aux sites qui sont en SAS, tout au long de l'année. Ça c'est très important, c'est pareil, c'est eux qui savent répondre à questions qui sont, a priori, d'ordre fonctionnel, organisationnel, et c'est pas la DSI. Ils animent une communauté globale, alors une communauté globale pour les sites qui sont en SaaS et pour les sites qui sont en auto-hébergé, ça nous a semblé plus intéressant d'avoir une communauté globale, peu importe, après c'est des usages, peu importe qu'ils soient en SaaS ou pas, et plus on est de fous, plus on rit, donc plus on a de, de sites, plus on a d'établissements qui participent, plus il y aura de propositions, plus ce sera riche, mais enfin vous le savez bien. Et dernier point très important, c'est le service des sports qui conçoit les nouvelles fonctionnalités avec la communauté. Il n'y a que lui qui peut faire ça en discutant avec les collègues des services des sports sur les besoins, etc. Même si on peut les accompagner un petit peu sur ce plan-là en tant que DSI, savoir ce qu'il est possible de faire, etc. Voilà, nous DSI, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ben, On déploie l'instance absolue sur chaque nouveau, pour chaque nouveau site en SaaS, sur des serveurs, à Rennes. On connecte cette instance, bah, comme je l'ai dit, au système d'information de votre établissement, en discutant, et là on discute entre DSI. C'est à peu près le seul moment où la DSI de l'établissement distant elle est impliquée pour l'intégration du système d'information. Bien sûr, on maintient en condition opérationnelle et on développe les nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est aussi notre boulot. Le leader technique de ce projet-là depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, c'est Julien Boulen de l'université Rennes 2. Voilà un petit peu euh, comment ça s'organise, comment ça se répartit entre les deux, euh, les deux parties, le service des sports et la DSI. Alors évidemment, ça, ça pose la question, mais les ressources humaines, comment c'est engagé, quels sont les financements derrière, etc. Alors, le SWAP fournit, bah vous le voyez, un chef de projet qui est le directeur du SWAP à 20%, on va dire, c'est des évaluations bien entendu, une experte fonctionnelle enseignante au SWAPS, euh, qui utilise euh, Absolute au quotidien, et donc qui le connaît bien, à 20% de son temps, on va dire. Et puis de l'assistance, euh, disons à niveau 1, on est sur des secrétaires du SWAPS euh, qui connaissent parfaitement le produit et euh, qui vont pouvoir consacrer un petit peu de temps à ça. Donc on a une équipe d'assistance assez solide et évidemment l'expert fonctionnel en niveau 2, voire le chef de projet, le directeur du SWAPS en niveau 3, peuvent intervenir sur des, des, des questions un peu plus précises, un peu plus euh, pointues. Euh, côté euh, DSI, bah, on a un leader du développement, Julien Boulen, à 60% de son temps environ. Un intégrateur, développeur, ingénieur d'études qu'on a recruté cette année grâce à une subvention du ministère, puisqu'on a répondu à l'appel à projet service numérique aux étudiants. Ça, ça va nous permettre de booster le projet cette année. Et puis, on a forcément, c'est du SAS. Donc, pour tout ce qui est SAS, bah, ça repose sur une équipe infrastructure solide. On va dire, en gros, quatre ingénieurs d'études, système. Voilà. Donc, on, au total, sur l'engagement, on est à deux ETP majoritairement la DSI, en termes de, de, de poids, c'est effectivement majoritairement la DSI. Sur le modèle économique, euh, alors, par le, on a eu un coût de construction initial qu'on a évalué à 150 000 euros. Bon, ça c'est dû passé, c'était au départ pour nous-mêmes, pour, pour nos universités de Rennes. On a eu une subvention exceptionnelle du maestrie cette année, je l'ai dit, ça va booster le projet. Mais on ne peut pas compter, compter là-dessus de façon régulière, donc il faut que ça s'équilibre un petit peu dans les années à venir. Alors, le budget, il est consolidé sur la DSI. On a, il y a la DSI et le SWAP, c'est deux services différents, c'est deux budgets différents, mais il nous a semblé plus simple de le consolider sur la DSI. Il y a un plus gros budget, on a l'habitude de gérer ses grandes masses, etc. Il y a des engagements qui sont forts en termes de DSI et d'ETP. Donc voilà. Donc c'est consolidé sur la DSI. Vous avez vu qu'on a un peu plus d'un ETP, environ 100 000 euros, on va dire, par an, consacré à ça. On gère des serveurs, bah, il y a un coût associé à ces serveurs d'une façon ou d'une autre, serveurs, stockage. Hein. Euh, 25 000 euros, 5 000 euros par établissement. Et il y a une dépense la Caparella, sur laquelle je veux attirer votre attention. C'est l'assistance par le SWAPS, parce que c'est le SWAPS qui fournit l'assistance, et nous, on les rémunère pour fournir cette assistance-là. 20% des recettes vont au service des sports, pour qu'on qu soit sûr, on a fait ce choix-là, parce qu'on voulait être sûr qu'ils qu s'organisent pour avoir un service d'assistance euh, sérieux, pérenne, dans le temps, etc. Donc ça, c'est un point très important. Total 140 000 euros par an, les recettes annuelles, ben, alors la contribution absolue pour les sites qui sont en, en sas, elle euh, s'échelonne entre, elle est très dégressive, elle s'échelonne entre 10 000 et 20 000 euros. 10 000 euros pour un petit établissement, 20 000 pour un très grand. Voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Total en moyenne euh, 75 000 euros. Donc on pourrait dire 140 000 euros de dépenses, 75 000 euros de recettes, euh, c'est déséquilibré. Alors, ce n'est pas déficitaire parce que... D'abord, ça l'est de moins en moins au fil des années. Plus il y a de... Euh, L'AMU connaît bien ces problématiques-là. Plus, plus il y a d'adhérents ou de, de, de contributeurs, plus les recettes augmentent, plus on équilibre. Au début, c'est difficile. Il y a eu la subvention exceptionnelle en 2022 qui nous a permis de, de, de, de bien nous équilibrer. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avant même de rendre ce service pour les autres établissements, on le rend pour nous-mêmes. Hein. Donc, euh, de toute façon, il faut travailler pour rendre un service, un bon service au service des sports. C'est peut-être ça que présente la différence actuellement. Alors, la transformation numérique, pourquoi j'ai parlé de transformation numérique euh, Ce n'est pas breveté la transformation numérique, hein, je ne sais pas comment ça se définit. Hein. Euh, ben, parce que qu'absolu, euh, euh, ça fait évoluer une organisation, comme toute bonne peut-être application. Euh, ça change les activités de l'organisation, les, les fiches de poste des personnes, etc. Donc ça, ça change beaucoup de choses. C'est une aide au pilotage importante. Tableau de bord, demande des étudiants non satisfaites. Je vais prendre un exemple, c'est que, avant, le service des sports était incapable d'évaluer les demandes des étudiants en sport qui n'étaient pas satisfaites. Parce que bah, quand il n'y avait plus de place, bah, on disait non, il n'y a plus de place. Maintenant, quand il n'y a plus de place, on se met en liste d'attente et on sait au final quelles, sont les, quelles vont être les, les, les demandes non satisfaites. C'est très important, évidemment, en termes de pilotage pour le service des sports. C'est très important pour demander des moyens et pour savoir sur quelle activité mettre davantage d'enseignement. Voilà. Dernier point, pourquoi on parle de transformation numérique, pourquoi j'en parle en tout cas. Euh, nouveaux services aux étudiants. De, ce sont des nouveaux services aux étudiants à travers une inscription facilitée aux activités de sport, à travers la possibilité de se mettre en liste d'attente, etc. etc. On, va, on propose de fait des nouveaux services qui vont changer les usages. Et le constat, il est, après quelques années, que davantage d'étudiants font du sport grâce à Absolue. Finalement, c'est un petit peu l'objectif final de tout ça. Hein. Voilà, et porté par le métier, je ne reviens pas sur ce point-là, puisque vous avez vu l'implication du service des sports. Euh, sans le service des sports, le, le, le projet, en termes de SaaS, en tout cas, il, il s'arrêterait. Il a démarré grâce au service des sports et il continue grâce à lui. Alors, pour en savoir plus, vous avez le site absolu.fr, c'est un, un pivot euh, très important, un point d'appui très important du dispositif, puisque ça présente l'application, ça présente le projet, le service de façon beaucoup plus détaillée j'ai pu le faire aujourd'hui. Il y a une instance de démonstration d'Absolu, donc vous pouvez utiliser euh, Essayer Absolu, euh, en tant qu'étudiant, avec une vue étudiant, enseignant et puis gestionnaire. Les données sont réinitialisées chaque jour. Il y a un site communautaire qui est tenu, comme je l'ai expliqué, par euh, le SWAPS, avec euh, des FAQ, des guides d'utilisation, des forums. Et pour chaque établissement qu'on accompagne en SAS, eh ben, il y a un forum dédié. Donc il y a un forum pour Panthéon à SAS cette année et euh, pour l'UBO, pour l'Université de Brest. Voilà, absolu.fr. Euh, conclusion. Alors, en conclusion, et quelques perspectives. Euh, avant de passer aux questions, euh, je voudrais parler de mutualisation. Ce n'est pas apparu clairement dans mon exposé, mais pour moi, c'est ça l'enjeu derrière. C'est la mutualisation. Il y a des opérateurs de mutualisation euh, au niveau national, l'AMU, le SUP. Et, mais ils ont besoin aussi de s'appuyer sur des universités qui doivent proposer des services. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, au-delà de proposer des applicatifs, même en open source, partagés, etc., je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'en établissement, on attend davantage, on a besoin d'avantage pour se concentrer ou se... à d'autres missions. Dans une université, on a entre 100 et 200 applicatifs à gérer, des projets chaque année, des nouveaux projets. On n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de moyens, et on n'en aura jamais assez, on a jamais assez de moyens pour faire ce qu'il y a à faire dans le domaine du numérique. Donc, il faut essayer de mutualiser. Mais enfin, ça vous le savez bien. Mais ce que je présentais, c'était une façon de euh, mutualiser. Quand on, est, euh, quand on a démarré ce projet euh, en année 2016 avec le Swap, euh, ils, ils étaient très motivés. On a développé l'application, une première version de l'application. Et au bout de deux ans, ils sont venus, ils ont dit « ouais, c'est bien, mais maintenant on voudrait aller encore plus loin ». Et là, on leur a dit ben, « ça va être difficile d'aller plus loin parce qu'on ne peut pas consacrer autant de temps sur une université au développement d'un produit qui ne servirait qu'à cette université ». Et voilà pourquoi on a réfléchi avec eux. Et on s'est dit, bah, le deal, c'est peut-être de fournir le service en sas. D'abord, ça va ramener quelques recettes. C'est toujours bienvenu, ça va permettre de financer le projet. Et surtout, euh, ça a plus de sens pour le service public. Euh, C'est-à-dire qu'on on, s'investit plus facilement quand on sait que c'est utilisé par 5, 10, 20 établissements que quand c'est par son propre établissement. Donc voilà un peu le deal sur la mutualisation. Et donc, en conclusion, euh, vive la mutualisation. Je vous remercie de votre attention. Merci à nous. Merci, effectivement, moi j'adhère complètement, je suis séduit par la présentation et puis les, les initiatives qu'il y a derrière pour la démarche chasse, mutualisation, etc. Et puis le fait d'avoir des directions métiers qui s'impliquent à ce niveau-là, je voulais commencer par une première question avant de prendre la salle. Mais je voulais savoir, effectivement, est-ce que le SUAP, c'est une initiative propre ou alors est-ce que ça a semé auprès d'autres services, d'autres directions à Rennes 2 Ah non, pour l'instant, ça n'a pas du tout semé. et d'ailleurs... Euh, on ne l'envisage même pas parce que finalement, euh, service des sports, pour moi, il y a une dynamique à Rennes. C'est peut-être une pépite qu'on a et sur laquelle on va s'appuyer. Mais je ne vois pas faire ça dans chaque, euh, pour chaque métier. Mais c'est important de dire que peut-être que dans chaque université, dans, dans votre université, il y a peut-être une pépite. Euh, récemment, on, on cherchait un, un logiciel de gestion des conventions. Euh, bah, c'est pas évident, ça n'existe pas tellement dans le contexte de l'université, c'est pas interfacé avec le système d'information, mais peut-être que dans une grande université avec un service juridique euh, solide, on pourrait proposer ça et ça sera un deal de la DSI de dire je vais vous faire un super, OK, vous voulez ça, je vais vous faire un super produit. Mais par contre, on va passer en ça et on va le mutualiser pour le service public. Voilà. Merci. Des questions dans la salle? Moi, j'avais une petite question par rapport au coût que tu annonces de 100 000 euros pour 1,2 ETP. Mm -hmm. Je voulais savoir de quoi c'était constitué, parce que ça me paraissait beaucoup en termes de masse salariale. Euh, nous, on compte 100 000 euros pour un ETP, pour un IGE. Ce n'est pas de la masse salariale, mais on considère qu'environnementé, avec tous les coûts indirects que ça va générer, on n'est pas loin de ça. Et Je crois que sur les projets... Euh, CNRS en recherche, je crois que c'est euh, leur calcul, il me semble, et ils partent là-dessus. En tout cas, il y a le salaire, il y a les charges, évidemment, patronales, etc. Et il y a des coûts autour. Ces personnes-là vont partir en déplacement, vont faire des formations, vont solliciter la DRH, vont euh, solliciter la DFP, tous les services supports. Donc c'est cette idée-là. Après, je suis d'accord avec toi, peut-être c'est un peu majoré, peut-être qu'on pourrait mettre 80 000, etc. Mais en tout cas, c'est très important de cons euh, considérer que ça n'est ne con pas constitué uniquement du salaire. Voilà, c'était pour ça. J'avais une autre question par rapport au service des STAPS. Du coup, c'est quand même un nouveau métier pour eux d'accompagner d'autres établissements. Et je voulais savoir euh, bah, comment, comment ça s'était fait. Est-ce qu'il y avait eu un accompagnement spécifique euh, par rapport à ça Il n'y a pas eu d'accompagnement spécifique. Il y a une dynamique dans ce service, comme je l'ai dit. Un directeur très impliqué, très mobilisé, des équipes, une équipe très impliquée. Donc, il n'y a pas eu d'accompagnement spécifique. Ils ont découvert les choses, mais... Finalement, c'était facile pour eux de travailler avec des services en France qui font la même chose qu'eux, les mêmes préoccupations, c'est même très enrichissant pour eux. Il y a même, je ne l'ai pas dit, mais il y a une journée nationale absolue, elle est ces jours-ci, au mois de juin, où, ils, pour une fois, ils vont pouvoir se retrouver en présentiel pour discuter autour de l'application, mais pas seulement de l'application, mais de tous leurs besoins, etc. Donc, pas d'accompagnement spécifique, mais une grosse motivation et une disponibilité des personnes. Merci. D'autres questions Euh, oui, je voudrais savoir si dès le, la conception de l'outil, vous l'avez réfléchi, mutualisation, ou c'est-à-dire générique, euh, qui puisse euh, s'intégrer avec n'importe quel SI ou vous avez attendu d'avoir euh, des demandes pour euh, revoir le code Ah oui, effectivement, je ne l'ai pas dit. Bonne question. Non, dès le départ, on l'a conçu euh, utilisable. Plus ou moins, parce qu'il faut s'adapter. Mais dans un autre établissement, on n'est pas parti du principe que les gens utilisaient, par exemple, une brique amu ou une brique octel, etc. Et on s'est dit qu'il faut être ouvert le plus possible, puisqu'on savait qu'on voulait faire pas forcément du SaaS, mais de l'open source. Donc il fallait que ce soit récupérable et utilisable par les établissements. Oui, on avait cette logique-là. Bon, après, quand on se confronte à la réalité, on voit que chaque établissement est différent, a ses spécificités, et qu'il faut encore modifier certaines choses pour s'adapter au contexte. On peut prendre une dernière question, si tout va bien. Sinon, okay. Merci, merci Arnaud en tout cas pour la qualité merci. de la présentation.